Coucou tout le monde les Marvel Snapiens, j'espère que vous avez bien suivi vous, n'allez pas voir un deck incroyable, vous allez voir deux decks incroyaux, alors c'est le même deck mais en version pool 1 et en version pool 2, d'ailleurs je vous remercie pour vos retours sur les deux dernières vidéos, je vous avais demandé pas mal de petites choses pour m'aider un petit peu pour les vidéos Marvel Snap par rapport à l'overlay on va dire. Vous allez voir qu'il va y, avoir, euh, y a un petit changement dans cette vidéo qui, j'espère, va vous intéresser, va vous plaire. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire euh, vos retours. Et également pour les decks. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal d'auditeurs, de, euh, de, du, du visionneur, si je puis dire, de la vidéo, qui, euh, finalement, demandaient des decks pool 1. Pas mal également qui demandaient des decks pool 2. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer un petit peu plus des decks pool 2. Euh, dans les euh, prochains jours, dans les prochaines euh, semaines Mais quand même quelques decks pool 1 Et si je peux, comme évidemment dans cette vidéo Vous proposer un deck en version pool 1 et en version pool 2 Tous les decks ne sont pas finalement en deux versions Mais celui-là est très très intéressant En plus il n'est pas très compliqué à jouer et il est très fort Moi c'est mon nouveau deck tryhard si je peux dire Avec lequel je vais essayer de faire, j'allais dire top 100 En tout cas euh, c'est pas top 100 mais rang 100, rang infinity alors, euh, pourquoi je vais vous expliquer quand même très brièvement pourquoi est-ce que je vais euh, peu vous présenter des decks poulains, en tout cas mono pool 1. Alors il y a deux raisons. La première, c'est tout simplement parce que euh, en fait on passe très très vite en pool 2. Euh, pool 1, en vrai, en quelques jours ou alors une semaine, peut-être deux semaines de tryhard et encore pas forcément du tryhard acharné. Euh, à, à raison de 5-6 heures par jour, je pense que quelques heures comme ça dans la semaine, euh, quelques petites 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là dans la journée Normalement, je pense qu'on passe, euh, euh, j'allais dire coupez-moi si je me trompe, vous n'allez pas me couper sur une vidéo YouTube Mais dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais normalement, on est censé passer quand même très rapidement pool 2 Ça c'est la première raison, donc je pense que d'ici une à deux semaines, il y aura très très peu de pool 1 mais évidemment, il y a toujours des nouveaux joueurs qui arrivent et ça, il faut pas euh, l'oublier. Mais on va dire que c'est vraiment une, une période très courte, euh, la période poule 1. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais ceux qui veulent rester pool 1, ceux qui veulent tryharder pool 1, qui veulent peut-être passer euh, rang Infinity, c'est le rang 100, c'est le rang Légende finalement, en pool 1, euh, Fichou, euh, finalement, comment ils font En fait, moi, je, vraiment, je vous conseille de ne pas rester pool 1. Si vous avez, euh, les, euh, on va dire, pas mal de crédits, vraiment, passez pool 2. Alors, pool 1, pour moi, c'est vraiment pour continuer d'apprendre le jeu. Si vraiment, vous avez du mal avec les patterns, vous avez du mal avec ce nouveau, ces, ces nouvelles mécaniques finalement, même si vous vous êtes un bon joueur de cartes, un bon joueur de Battlegrounds, un bon joueur de jeux de stratégie, de Terraforming Mars, si je puis dire. Euh, mais voilà, on peut avoir du mal, évidemment, avec ces nouveaux concepts. Euh, parce que c'est vraiment un jeu de cartes... Euh particulier, euh, clairement. Donc voilà, si vous avez du mal, restez un peu pool 1, essayez de comprendre la méta parce qu'il y a peu de cartes en pool 1, donc il y a peu de decks euh, dans la méta, il y a, les, les decks sont un peu plus straightforward, un peu moins tricky, donc finalement voilà c'est plus agréable, c'est plus réconfortant de rester pool 1, mais vraiment je vous conseille de passer pool 2, de ne pas tryharder, il n'y a pas de compétition pour le moment sur le jeu, il y en aura, mais il n'y a pas de compétition, le ladder ça sert à rien à part un d'autres cartes, donc vraiment ne tryharder pas, il faut essayer vraiment, mais c'est comme ce que je vous disais dans la vidéo précédentes. Ne, ne, ne faites pas des retraites à la fin ou très très peu. Essayez d'aller au bout des choses, de récupérer de l'information. Essayez de perdre. Perdre, perdre, perdre. Quand vous pensez que vous allez perdre, n'abandonnez pas. Dites « Ok, je vais au bout, je m'en fous, je vais perdre mes 8 points ou mes 2 ou mes 4 points. » Mais comme ça je vois ce que fait l'adversaire et je récupère de l'information et comme ça je mémorise bah, des setups tout simplement pour progresser ensuite. C'est ceux qui vont progresser maintenant qui vont être meilleurs plus tard, c'est pas ceux qui gagnent maintenant qui vont être meilleurs plus tard. Ça marche pas comme ça, n'essayez pas de gagner, essayez de progresser. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de passer pool 2, la méta est beaucoup plus riche, la méta est plus sympa, il y a plus de decks, euh, on n'est pas encore du pool 3. Vous voyez moi je suis pool 2 euh, pour le coup. Je passe pas encore pool 3 parce que je, voilà, je trouve qu'il y a encore plein de choses dans la méta pool 2 que je découvre. Donc voilà, je suis pas encore 100% à l'aise dans cette méta pool 2. Donc c'est pour ça, même si je connais toutes les cartes, je connais beaucoup de setup, mais pas 100%. Donc voilà, je reste un petit peu pool 2, mais ensuite je passerai évidemment pool 3. Donc voilà, ne tryhardez pas, si je puis dire, enfin tryhardez sans tryharder, mais vraiment, passez pool 2, donc c'est pour ça que vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est n'ayez pas peur de votre rang, on s'en fout, essayez de passer rapidement pool 2, vous allez voir, vous allez encore plus vous amuser parce qu'il y a beaucoup plus de cartes tricky, il y a plus de decks à faire, il y a plus de synergie, pool 1, c'est vraiment, en fait c'est comme si sur Hearthstone, désolé pour cette intro un peu longue, mais c'est comme si sur Hearthstone, vous... Vous avez la possibilité de jouer en standard, c'est le pool 2. Et en fait, vous utilisez que le set fondamental. Parce que c'est plus facile. Voilà, évidemment, c'est plus facile. Mais à un moment, voilà, on se fait chier en jouant qu'avec le set fondamental. Allez, je vous propose maintenant les decks. Euh, donc, c'est le deck Kazoo. Alors... Je vous propose d'abord la version Pool 1, je jouerai dans cette vidéo la version Pool 2 parce que euh, bah vous allez voir pourquoi, je, je vais l'expliquer. Alors Kazoo c'est quoi C'est un mix entre un zoo un zoo, zoo c'est euh, un deck agro, alors zoo je sais pas qui a inventé ce terme zoo mais je sais que sur Magic on utilise zoo depuis déjà le Toctar, euh, le Toctar les deux si je dis pas de bêtises. Peut-être même avant il y avait des decks zoo en tout cas voilà des decks un petit peu agro, euh, tout simplement je pense que ça vient d'avant Magic même peut-être. Sur Hearthstone, on utilisait ça pour le Démoniste, Démoniste bref, c'est un deck agressif, pourquoi Kazar Évidemment, euh, Julien Kazar qui donne plus un plus un à tous vos cartes de coup 1. De Et donc, l'idée du deck, c'est d'agresser, d'essayer de prendre un maximum euh, de lieux, tout simplement, d'essayer de curver euh, le plus possible. On a euh, l'avantage, euh, justement, je disais en poulain, 1, de ne pas avoir euh, de Killmonger. Killmonger, c'est pool 2, donc on peut vraiment euh, spammer les tours 1 avec le ant euh, qui est 4 de puissance, finalement, très souvent avec ce deck. Vous avez euh, l'Electra parce que finalement il y a pas mal justement euh, on est sur une euh, on va dire sur une méta assez straightforward, assez curvée, donc il y a pas mal de T1 euh, chez vos adversaires. Donc Electra, évidemment, on va faire le taf. Squirrel Girl, évidemment, il est incroyable ce T1. Euh, qui ajoute une carte écureuil de puissance 1 sur les autres emplacements. Donc vraiment, elle prend tous les emplacements. Donc c'est plutôt cool. Euh, Korg aussi ajoute une carte Caillou dans le deck de votre adversaire. Donc voilà, c'est le petit T1 qui va bien. Ça peut accessoirement loquer un peu euh, l'adversaire, le Nightcrawler. Bon. Évidemment, hein. euh, ça c'est un peu logique, c'est joué dans plein plein de decks, c'est une carte extrêmement extrêmement puissante, ça peut prendre un lieu finalement qui est bloqué. Le petit Rocket Raccoon, si votre adversaire a joué une carte pendant ce tour, il a puissance plus 2, il peut avoir 2, il peut avoir 4, c'est plutôt cool, encore une fois, ça en, en pool 1 c'est plutôt intéressant parce que l'adversaire va très souvent avoir des T1, va avoir des T2, va avoir une curve très basse, et donc il y a vraiment la possibilité, vous le jouez T1, d'avoir, bon, il faut bien choisir évidemment la ligne, euh, le, le lieu, mais. Il y a moins qu'il soit 4, assez souvent. Euh, Angela, évidemment, hein, cette carte est incroyable. C'est, je trouve, pour moi, la meilleure carte du jeu pour le moment. Même dans les decks contrôles, j'essaye de la rentrer, pour le coup. Mais ça oblige à curver, ça oblige à faire des choses particulières. Quand je dis curver, c'est l'idée de courbe de mana. C'est-à-dire... Euh T1, T2, T3, T4. Chaque tour utiliser finalement tout son mana, ne pas avoir de mana flottant en somme. Euh, donc voilà, Angela, très intéressant. On a le Captain America. Euh, donc voilà, lui on le présente plus. Il est très très très très strong. Euh, S'il y a trois autres cartes, euh, bah, l'équivalent pour 3, 2, 6 de puissance. Donc c'est très très cool. Le Casar, évidemment, puissance plus 1 à vos cartes de coin. Hein, donc ça booste tout, tout ça. Donc avec la Squirrel, c'est incroyable. Blue Marvel, puissance plus 1 à vos autres cartes. Ça c'est incroyable également. On a le Onslaught qui double vos effets continu sur cet emplacement. Donc ça va doubler euh, le Ant-Man, ça peut doubler euh, le Captain America, ça peut doubler surtout le Kazar, ça peut faire plus de plus de à tous vos autres... à tous vos, vos coups 1. Et ça peut, euh, grâce euh, au Blue Marvel, donner plus de plus 2 à tout, même euh, au Onslaught. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et évidemment l'América Chavez, qui peut être un euh, T6 joué comme ça flat. Et surtout, qui permet de jouer que 11 cartes, entre guillemets. On est sur un deck aggro, on est sur un deck curvé. L'idée c'est vraiment d'essayer de prendre vite le board. Donc, euh, le fait d'avoir une carte qui finalement n'est pas piochée avant le tour 6, c'est très intéressant parce que bah, ça permet de jouer 11 cartes sur les 5 premiers tours. Ça, c'est très très important. Alors, ça ne sera pas joué dans tous les decks, Chavez. mais dans ce deck-là, c'est très intéressant. Alors maintenant, on va parler du pool 2. Euh, de la version pool 2. Pourquoi euh, Non, c'est pas ça, c'est celle-ci. Je try hard. Euh, Elle est un petit peu différente. En gros, on a enlevé Korg, on a mis Iceman parce que Iceman, c'est du pool 2. Iceman est un peu meilleur que Corp finalement pour bloquer l'adversaire, pour décurver l'adversaire, le petit plus 1 peut être un petit peu relou. On a gardé Ant-Man, on a gardé la Squirrel, on a gardé le Nightcrawler, on a gardé l'Angela, évidemment on garde Khazar, Blue Marvel, Onslow. on garde le Captain America. On a rentré les Bonimo parce que pour 1, c'est un set de puissance, c'est totalement taré. Et euh, ça, a l'effet continu, vous allez voir pourquoi. On a l'armor. Pourquoi l'armor C'est très très important. Alors évidemment, contre les decks, sacrifice. Hein, le gars, il fait euh, Bucky Barnes. Vous faites euh, armor, il ne peut pas le sacrifier, donc il est un peu rect. Ou pareil sur Nova. L'adversaire fait Nova, vous faites armor sur le tour avec Nova. La Nova ne peut pas être détruite chez votre adversaire, donc il n'y a pas le plus-un plus-un surtout. Mais surtout, ça protège du Killmonger. En gros, on va vraiment faire armor au moment où, où, où, où, à l'endroit où on va jouer nos T1. Hein. Par exemple, on fait Ant-Man, Iceman, Nightcrawler et Bonimo. Et en gros, on va vraiment jouer l'Armor sur cette ligne, sur ce lieu. En gros, on aura plus ou moins un lieu avec les T1 et Armor pour ne pas prendre le Killmonger justement, qui détruit tous les T1. Donc, parce que nos créatures ne peuvent pas être détruites, enfin les créatures sur le lieu ne peuvent pas être détruites, ça c'est très très important, hein, c'est Game Breaker, sans ça le deck en pool 2 n'existe pas. Et, euh, et sur notre lieu, en gros, on va faire le Khazar, le Blue Marvel et le Onslaught qui peut tout doubler. On a mis le Spectrum dans cette version à la place de la Chavez, tout simplement parce qu'on a rajouté deux cartes continues, statistiquement c'est ok, avec l'Armor et les Bonimo. Donc on a une, deux, trois, quatre, cinq, euh, on a cinq cartes continues, non, on a un. 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 cartes continues, 6 sur 12, donc c'est pour le coup la Spectrum elle fait gagner beaucoup de games, donc voilà, cette version là elle est très intéressante, hyper sympa, écoutez, je pars en game, alors je ne vais pas mettre la liste sur le côté, vous allez voir pourquoi, Kazoo Pool 2, hop, parce que j'ai préparé un petit setup, alors vous me dites ce que vous en pensez, alors voilà, c'est du bricolage pour le moment, je peux même augmenter un petit peu la taille de caméra, comme c'est que là j'ai tout tout non j'ai pas touché à oh J'ai pas touché à oh Ok, c'est bon. Euh, et donc oui, bon, c'est du bricolage comme je disais, euh, mais voyez, vous voyez un peu l'écran en plus grand, donc j'ai trouvé ça pas mal. Euh, Est-ce qu'on fait bonimo T1 Ouh, non, Je ne pense pas... Bah, alors je snap T1, c'est une vraie stratégie de snap T1. Il y a plusieurs stratégies de snap, mais le snap T1 en fait partie tout simplement parce que... Euh, en fait souvent quand vous allez snap c'est que souvent vous êtes en train de gagner L'adversaire il va concede à ce moment là ou alors il reste Et s'il reste c'est qu'il vous bat et s'il concede c'est que bah, vous prenez pas les points Donc en fait c'est très très intéressant On va faire ça Ok C'est très intéressant de rester, enfin de snap T1 comme ça Bah déjà l'adversaire n'est pas lisible sur vous au début, on se moquait de moi. Moi, je snapais pour le fun au début. Et euh, j'ai joué la dernière fois en stream avec un joueur qui joue depuis très très longtemps, depuis plusieurs mois au jeu, qui est très très fort, hein, qui est un des meilleurs joueurs français euh, sur le jeu. Et il me disait, non, mais le Snap T1, c'est une des stratégies qui peut être jouée par les joueurs, euh, pas professionnels, il n'y a pas de pro, mais par les joueurs top niveau. Euh, on va faire Iceman into Ebonymo au mid, où on fait l'Armor. Je pense qu'on va faire Armor, Ebony au mid. Les bon, il faut le jouer avant le T3, après on peut plus le jouer. Donc là comme ça vous voyez un peu mieux les lieux. Et comme ça les bonnie est protégé. Ça me choque pas. Bon, a priori il joue Korg. Donc je pense qu'il va pas jouer Killmonger dans son deck. Donc en tout cas voilà, moi je snap T1 parce que je pense que ce deck est fort. Je pense que ce deck a un meilleur win rate que 50%. Euh... Ok donc là on a une belle curve. Est-ce qu'on va à gauche Le problème c'est que joueur qui a le plus de cartes ici, nous, on va très souvent faire T4, Kazar, T5, Blue Marvel. T6, Spectrum. En vrai, en termes de curve, on n'est pas bon. Hein. Enfin, en termes, comment dire, euh, on, on arrivera rarement à 4 cartes ici. Après, est-ce que lui... Après, il y a ça. Les hein. cartes posées sur d'autres emplacements. Hein. Tant pis, on va à gauche. Ah, ça me fait un peu peur, ce cet Academy Strange. Bon, je vais quand même à gauche. Quitte à pas jouer Spectrum à gauche. Et Parce qu'en fait, vrai, ça c'est un peu problématique. C'est même méga chiant. Bref, euh, sachant que lui, il va peut-être avoir envie de jouer avant le T6 un petit peu ici. Au T6, il ne peut plus jouer de cartes. Donc, il a encore deux tours pour jouer là. Ah, c'est pas évident, cette game. En tout cas, nous, ce qui est intéressant avec ce deck, c'est que c'est assez curvé. Vous voyez, ça, ça enchaîne bien. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Mais peut-être qu'il va falloir vraiment avoir les 6 créas. On va voir ce qu'on va piocher. Ouais, bon, on bah, va Blue Marvel à gauche. Quitte à faire euh, derrière Iceman into euh, rock, hein, on verra. Pour vraiment avoir euh, le, le plus sang. Euh, donc, oui, le petit setup. Donc je pense que c'est mieux, mais voilà. C'est pas encore parfait. En fait, j'aurais bien aimé, vous voyez là euh, sous moi, moi j'utilise pas de enfin, j'utilise un fond vert, j'utilise pas de fond. Euh, donc c'est un peu particulier. Mais en vrai, j'aurais bien aimé peut-être un, un, un petit euh, cadre argenté. Euh, voilà si jamais il y a des gens qui sont doués euh, pour faire des petites choses euh, de graphisme ou des choses vraiment très simples Mais euh, voilà un espèce de petit cadre argenté qui peut être sympa un petit peu le tour Mais bon voilà en tout cas si vous avez des idées de comment améliorer ce petit setup je prends Donc euh, là on est bien Donc à gauche le problème c'est qu'on perd Si on fait Spectrum Spectrum, ça boosterait ça, ça boosterait ça, ça boosterait ça, ça boosterait ça, ça boosterait ça. Le problème, c'est que s'il fait deux créa, on perd. J'ai déjà dit. perd. <rire> euh, c'est un peu chiant, en vrai. De, le, ça joue, le Mojo World est vraiment, vraiment relou. Ou alors, on accepte de perdre à gauche. Ah ouais, mais non, le plus 100, on va faire qu'il va forcément gagner. Ah ouais, parce qu'en fait, en termes, si on fait égalité ici... Non mais ça c'est fini non Après le cinquième tour déplace toutes les cartes posées ici sur d'autres emplacements Est-ce que j'irai pas à droite Comme ça on gagne deux lignes Ou alors on prend le plus 100 à gauche En vrai il y a un spot où je fais ça Ça Et juste lui à droite Et je joue pas Spectrum Je sais pas ce que ça donne mais On va voir Après, Par contre il faut gagner à gauche et en gros, on a un peu de stats. Après, lui, il joue trois cartes aussi. Hein. Sachant qu'au au mid, on a gagné. Enchantress, Ah, on a perdu. Ah, L'enchantresse qui nous counter. L'enchantresse qui nous counter. Ouais, GG. Bon. Et l'Electra, en plus. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et en fait, on a vraiment perdu sur Mojo World. Et si j'allais spec et si j'allais à droite avec... J'ai failli aller à droite avec Spectrum, vous voyez, je gagnais. Comme quoi, et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est que en fait, ça se joue que... Quand on perd, c'est tout le temps de notre faute. Alors parfois, c'est des 50-50. Mais en vrai, on peut... La dernière fois, il y a quelqu'un qui disait « J'ai l'impression qu'il y a trop de RNG dans le jeu parce que c'est souvent des 50-50. » Moi, je pense que c'est souvent des 60-40, voire des 55-45. Ça veut dire qu'il y a moyen d'aller au bout. Et qu'en fait, en faisant vraiment le bon choix, le choix judicieux, on va jouer des 55-45 et pas des 50-50. Et ça change tout, ça. Euh, vous, vous le savez hein, si vous jouez au poker, mais on, on, le 55-45 sur le long terme, bah, c'est pas un 50-50. Par contre, sur un coup, c'est du 50-50. Donc... Euh, là, vous voyez, il y avait le play aller à gauche Ou le play spectrum euh, Après, vous allez me dire Mais comment tu peux savoir finalement ton play Bon, euh, moi je l'ai trouvé ok, fichou Je pense qu'il est ok Mais en fait, avec une connaissance parfaite de méta Et une range, une connaissance de range euh, Incroyable et effroyable On peut arriver à gagner ici Voilà, après il ne faut pas trop Se, se demander se, se, se, sans, Comment dire il faut pas trop s'en demander si je peux dire. On est en début de méta, évidemment on teste des choses. Mais vous voyez, il y a des petits matchs comme ça qu'on peut... J'avais un play pour gagner. Vous voyez, on peut... En fait, dans ce jeu, j'ai l'impression, à part les tours de Jubilee qui ramènent une Finote. Bon, voilà, là on perd. Mais en fait, on va très souvent se dire, ah, j'aurais pu gagner. Ça, c'est quand même vraiment génial. Il y a quand même des... la majorité des jeux de cartes. Parfois, on ne peut rien, vraiment rien faire. Hein. Sur Magic, on peut faire des, des manades, c'est-à-dire ne pas avoir de mana. C'est ça, je pense. À droite Ouais, sur Magic, on peut ne pas avoir de mana. Est-ce qu'on va à droite à fond Non, juste comme ça. Juste comme ça, je pense. Comme ça, je laisse euh, peut-être une place pour Armor. Quoique, après Armor, j'ai peut-être envie de le faire euh, si jamais il y a un Killmonger. Bon, c'est un deck déplacement. Un peu chiant. Détruit un terrain. Ça moque un peu. Le problème, c'est qu'il a cassé notre cœur, vous voyez. Parce qu'on peut pas Blue Marvel into Onslaught. Donc ça c'est chiant. Et vous voyez tout ça à cause de l'Iceman. Iceman c'est méga méga fort, hein. ça se voit pas, mais enfin, ça se voit un peu quand même. Donc ouais là on a une curve pétée quoi. On n'a pas de T5 à cause de Blue Marvel. Alors on pourrait concede. Je pense qu'on attend le dernier tour. Mais là vraiment, à partir du moment où on ne fait pas Blue Marvel Onslaught, bon on fait ça qui est quand même intéressant dans Z Dingo. Après peut-être que le Spectrum sera meilleur qu'un slot. On a... Après on a un peu de T1 quand même. On va voir, on va voir. On me laisse la possibilité de concede. Mais la gamme d'avant, ah j'ai des regrets parce que c'était mon premier play, c'était vraiment Spectrum à droite. Et j'ai considéré qu'il allait peut-être juste jouer un monstre à droite. Mais en fait s'il faisait ça je gagnais. Hein. Ah j'aurais dû... Euh... C'était ma première lecture, bon, tant pis Ok La snap, bon, il y a souvent euh, euh, Pas Odin euh, Emdal ici Qui déplace les cartes Donc en gros, s'il déplace Il va déplacer, à gauche il sera énorme Avec craven Donc à gauche il sera vraiment énorme qu est ce qu'il va faire ça il ah, y a des chances Très bien je Spectrum au mid C'est pas incroyable Et Onslaught au mid Mais c'est pas fou non plus Et Blue Marvel au mid Non c'est mieux Spectrum au mid Écoutez, je vais Spectrum au mid Ah je perds je... je gagne à droite mais je perds au mid hein. Il a 8 En fait il ramène ça il ramène 6, 7, 8, il a 16 au mid. Moi j'ai pas assez. 3. Ouais, je vais quand même faire ça. Je perds là ici sur Aimdal, euh, mais je vais quand même le faire. Comme ça, je vais au bout des choses et euh, je, récu je mémorise le setup. Mais je pense qu'il est il, il est one plus que moi. Au mid. Hein. Si j'ai bien compté, il est à 16 je crois. Je vais 16. Ouais, vous voyez, donc là, il gagne. On le savait hein, qu'il allait gagner, mais c'est bien de mémoriser ce pattern. Et pourquoi c'est bien de mémoriser ce pattern Parce que on peut dire, bah oui, me fichou, mais si tu le savais, il fallait concede. Non, parce que comme ça, je peux revenir un peu en amont sur mon play et me dire, vous voyez, là, il me manquait un point. C'est un setup qui va souvent se reproduire, en tout cas, qui va parfois se reproduire. Et donc, peut-être qu'à la place de jouer Kazar à droite ou de jouer Captain America à droite, je peux un peu plus jouer Captain America à gauche et ignorer la droite vous voyez donc là je, je travaille le pattern je travaille le pattern et en fait je me dis ben, l'idée c'était plutôt de, de mettre un peu plus de puissance au mid et donc peut-être d'équilibrer avec un Captain America au mid et un Kazara à droite sachant que dans tous les cas j'allais rarement curver Unslot sur T6 et que Spectrum allait être un petit peu plus puissante vous voyez Euh, vu, bon, on, on va garder euh, les T1 Vu qu'on a Angela Angela c'est très très fort Ça fait gagner une ligne tout, toute seule Il euh, y a vraiment des games Où vous allez gagner en claquement de doigts Vous faites juste Angela créa créa Crea armor, armor Ok Sunspot Ah ça c'était pas ouf Ok Donc euh, voilà Ça c'est vraiment le meilleur conseil Que je peux vous donner Évidemment on n'a pas l'habitude D'accepter la défaite Dans un jeu de cartes Mais et surtout que, oh c'est rigolo, euh, il a snap aussi, ça fait plaisir. Et on va, Nightcrawler, Armor, armor. je vais dire Armor Up, Nightcrawler, Armor c'est pas mal. En fait ce que j'aime bien dans ce play c'est que Nightcrawler il est trop cool avec Angela. Parce que je peux le déplacer, je peux rajouter une carte ici. Écoutez, je vais lui donner un bon gobelin, si j'ai pas de curve à 5. Donc ouais, dans un jeu de cartes, on veut gagner en général et on considère que le win rate fait le joueur. Mais non, c'est la théorie qui fait le joueur, en tout cas dans un début de jeu. Vraiment. Croyez-moi, euh, croyez-en mes 25 ans d'expérience dans les, dans les jeux de cartes. Euh, ok, donc ça, on va plutôt essayer de le mettre sur un emplacement autre. Pour pouvoir mettre un slot dessus. Un slow. Un slot. Euh, donc on va faire quoi, le petit loulou Squirrel Non parce que je vais Curver Hop Goblin Je crois que je vais faire ça Ça J'ai beaucoup de stats là Là ils gagne plus hein. Par contre est-ce qu'on n'irait pas à droite Avec le Nightcrawler Je vais aller à droite Avec Nightcrawler Je vais faire ça Ça, ça. En fait je vais bourriner à droite je vais et en fait je vais laisser à gauche. C'est-à-dire je vais gagner au mid et à droite. En tout cas, c'est mon plan. Ah, J'ai vraiment beaucoup de points. Hein. Sachant que c'est des cartes qui en continu. Donc si je fais Spectrum, voilà, vous voyez, en plus il peut y avoir une finote à gauche. Dans tous les cas on aurait été rect. Et il l'a que X-Man à gauche. Ah, faut faire attention. Il m'a bloqué ça ce vilain. C'est incroyable ça. La haine de, du gars, quoi. peut-être C'est quoi le play là En fait, il, il peut passer into infinite. Dans ces cas là, il faut essayer de prendre à gauche. Comme ça, on, on lui joue un, un, un setup assez relou. Je faire ça. Et il passe, vous voyez. Donc ça améliore son sunspot. Et donc là derrière, il va faire infinite. En gros, infinite, c'est la 20-20 là. Et il faut qu'il ne fasse rien. Donc là en fait, c'est assez tricky pour lui parce que... Soit, au midi, il a perdu. À part s'il fait la 20-20. Et en gros si je fais Hobgoblin L'avantage c'est que vous voyez là j'ai rattrapé un peu les points perdus Donc en fait si je fais Hobgoblin à gauche Il fait Infinote à gauche Là il a perdu à droite et au mid Il fait Infinote à droite Il a perdu au mid et à gauche Parce qu'il y a l'Hobgoblin On est d'accord hein Je veux pas dire de bêtises, mais Ouais c'est ça Donc là il va Infinote au mid et le Khazar autour d'avant me permet finalement de faire ce play. Et si j'avais pas eu Khazar, vous voyez, j'aurais eu 6 à droite. Et en fait, l'Obgoblin n'aurait pas pu rattraper les points à gauche. Donc vous voyez, c'est intéressant là. Là, c'est typiquement une game où, euh, bah, en fait, on la perd si on met Khazar à, à droite. Bon, on va faire les missions parce que la dernière fois, j'ai loupé des missions, je les ai stackées comme un bêta. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'il capte ce jeu, c'est trop bien. Donc, euh... Ouais, là je suis content. <rire> c'est vrai que je suis très content là. Je <rire> suis fier comme si j'avais un bar tabac. Donc... Ok. Euh... Oh, il est tout petit. Ah, mieux. Il est tout petit. J'ai oublié de snapper, c'est pour ça qu'il est tout petit. Puissance plus 3 aux autres sont en placement pour le joueur gagnant. Vente à gauche. Ant-man c'est quand même beaucoup de points. Ok, donc on a 4-5. On va faire ça maintenant. On pourra décaler. Bon, on n'a pas de curve à 3. Il y a peut-être Angela à droite. En Scorpio. Pas très grave, Scorpio ici. Pas Scorpion. Bon par contre, faut que je pioche une carte active. Bon ça va. Pas actif. Ah, j'avais une carte active. Euh, on va faire euh, Angela à gauche. Ou alors on essaye de gagner à droite. Et là on fait Angela. La Spectrum ça me paraît un peu énervé. Angela, euh, Blue Marvel. Kaza. Angela, Blue Marvel, Kaza. Ah, il a snap parce que lui, c'est un deck contrôle. Donc j'avoue que le mana en plus, ça peut l'aider. Et je vais avoir beaucoup de points là quand même. Il est Angela, il est Lézard. Bon, Lézard est pas ouf. Enchantresse. Oh, le timing du gars, il euh, y a du streamhack là. Hein, sachant que je. comment il se peut streamhack Ça veut dire qu'il est chez moi. <rire> le gars est chez moi, c'est pas possible. Il streamhack chez moi quoi. Okay. Ah, dommage. Un ville, hein. c'est un ville, un ville, euh, ville, gredin, si je puis dire. Bon, à foi, bon, Khazar est cool hein, quand même. Hein. On a 2 T1 ici, hein. on a déjà plus 2 à gauche. On aura le petit unslot Au pire, on aura Spectrum, mais ah ouais, oh, ça enlève le tag continu, hein, donc faut faire attention. Oh là là, le tour vanilla, le tour vide. On le fait ce tour ou pas? Il y a trois cartes en main. On peut concede maintenant. Là pour le coup euh, on a tout le temps perdu non Voilà on a vraiment un tour vide. Ah, je vais au bout du truc hein. Je vais au bout du truc mais là franchement, là si vous concedez, euh, je vous engueule pas quoi. Oh là. là. Oh là, là, le gars il joue tout. Il joue tout anti-moi. Après c'est un deck contrôle hein. Alors en vrai Là on peut battre en retard Ça a aucun sens Parce qu'en vrai Même s'il fait passe, Il a gagné <rire> Même le gars s'il s'endort Là il, a, il gagne en fait Donc là ça n'a pas de sens On aurait pu partir avant euh, Bon voilà Je, je restais parce qu'en vrai S'il n'y a pas killmonger Il y a peut-être moyen de Des setup Setup un truc Mais en fait C'est là où le snap Il est intéressant Parce que là vous voyez La game d'avant Vu qu'on a snap T1 L'adversaire il est resté dans la game Et on a gagné les 8 Si on n'avait pas snap T1 Il aurait peut-être concede. Ah zut ça marche, hein, Adapté, hein. Ben, Ça marche parce qu'on a l'armor Donc on va faire un armor à gauche Et on n'aura pas le, la, le, le, le malus, on va dire, du Murder World Ouais, il est pas trop mal ce setup Vous voyez, retraite Bon, je l'ai un peu cut, le retraite Bon, c'est pas très grave, mais On pourrait peut-être un peu arranger le truc Oh, c'est pas mal, ça C'est pas mal du tout peut-être envie de mettre des cartes là Et puis tant pis pour euh, Murder World Ah je sais pas hein. Non je crois que c'est le play hein. Faut aller au mid hein. Tant pis hein. tant pis pour ça Je pense faut aller au mid hein. Récupérer vraiment le, le chaque tour le, le plus 1 Il va vraiment être important C'est ça qui va faire la diff je pense Faudrait un T1 là et vraiment stacker Un T1 ou un T2 ah zut. Bon, on va quand même au mid avec ça. Après on a une courbe maintenant. Donc là on a quand même pas mal de points et maintenant on a Kazar, Blue, Unslot. Donc vous voyez c'est vraiment straightforward forward pour le coup. Agent. Ah c'est petit. Elle c'est petit. Et ça ça fait des points aussi. Hein. Ok. Là ça tape ça tape. Et après est-ce qu'on va à droite est-ce qu'on va à gauche. Bah on de toute façon, on va faire 4, 5, 6. Donc autant aller à droite et totalement ignorer à gauche. Ah, quoique la petite créa à gauche, pourquoi pas. Allez. À droite, pardon. La petite créa à droite, elle peut avoir un peu de sens. Lui, ça lui demande un certain investissement aussi d'aller à droite. Et ma créature sera sensiblement plus grosse que la sienne parce qu'elle profitera de double Khazar et de double Blue Marvel. Donc en gros, mon 1, c'est un 5. Oui, c'est ça. Mon 1, c'est un 5. Donc 5 plus 5, ça fait 10. Donc mon machin il sera 10. Donc en fait faut que lui il mette un 5. 5 c'est quoi C'est taverne 4, enfin c'est euh, euh, euh, 4 de mana. C'est-à-dire qu'il faut qu'il investisse 4 de mana. S'il fait juste la sentinelle à droite, il va pas gagner le, le combat, vous voyez bon, il peut gagner au mid a priori. Yes. Il gagne pas au mid en vrai. Hein. Ah j'adore les curves comme ça. Oh il a snap intéressant. Donc s'il a snap, il peut plus concede. Hein. À part le, sur le dernier tour. Death. Et donc il y a une finote derrière. Je pense qu'il perd sur une Infinote. On a un slot. Là il y a sûrement une finote. Puis on va à gauche. On a beaucoup de stats au mid. Donc là il va une finote à droite. Et il perd au mid, il perd à gauche. Et on a gagné 8 points. Parce qu'on a snap T1. Oui. Bon, en général, ceux qui jouent une hein, tous, hein, ils ont l'impression qu'ils qu ont des balls énormes. <rire> parce qu'ils ont un 20 de puissance. Et En fait, ils se font massacrer. Et Parce qu'en fait, tu perds un tour. Et surtout, en fait, ça dépend. Contre un deck, contrôle, c'est fort. Mais contre un deck aggro comme ça, qui prend les trois lignes, vous voyez, la p'ti, le petit T1, il a été obligé d'aller là. Et voilà. Si ça avait été un combat d'égalité... En fait la 20-20 elle fait tellement de points qu'il faut toujours essayer de prendre la quatrième ligne mais en général avec l'écureuil on peut Ah, ah j'aime pas ça Pas Ebony sur une ligne seule hein. Ah tant pis Regarde Ebony au pire je la joue pas mais je pense que je vais la jouer Mais allez, je vais Armor T2 Je crois que je vais ignorer ça 3 4 5 aucune carte ne peut être jouée Au pire on fait juste Ebony à gauche Mais j'aimerais bien avoir un autre T1 je fais T1 et... Il y a Ebony à gauche. En gros, il y a que le T6 qui pourra nous battre. Donc on aura beaucoup de points avec Ebony plus un autre T1. Faut voir. On aura bien un T1 là-dedans. Vous gagner sur cet emplacement, pioche une carte à la fin de chaque tour. Ah, moi sur... Bah, en fait, j'ignore à gauche ou... Ah, c'est psychos. hein Là, euh, c'est un peu psychos. Bon hein. spot, ok. On a récupéré Thor. Pioche toutes les cartes de coup 0 dans votre deck. Ah non, c'est Jane Foster. La femme de Thor. Euh, ouais, mais j'ai pas de 0 moi. Non, mais là c'est horrible. Après, je vais curver à lourd ici. 4, 5, 6. J'ai pas de 4. Ah, Quoique, si je pioche, je fais ça. Je curve lourd à droite. Comment je gagne la ligne. Je vais la perdre, celle-là, je pense. Hein. <rire> ah, nul. Ah, je peux être bloqué en vrai hein, si j'ai pas de 4. Bah, là, on est bloqué. On a un tour vanilla. Faut partir. C'est chiant. Hein. Ah, je je vais pas concede. Mais vous voyez là, si on avait un T4, on gagnait, je pense. Parce qu'on faisait la curve 4, 5, 6. En vrai, c'est pas de chance, hein là, je suis bloqué par les lieux. Après, il joue rien. Il a, après, il améliore son sunspout. C'est quoi, ça enfin, Ça doit défausser la carte ou pas Ah, mes visions, c'est psychos. C'est Spectrum. Ou alors, j'essaye d'aller un peu à gauche. J'essaye de jouer un peu... Tricky. En disant qu'au mid, en fait, il lui manque 3 points. Après, il y a Vision qui peut se déplacer. Ah, c'est dur, là. Honnêtement, on a très... je pense qu'on a plus ou moins tout le temps perdu. Je fais juste straightforward on slot, mais je pense que c'est trop euh, lisible comme play. Angela, Nightcrawler, Captain America à gauche. Ça à droite. C'est pas forcément mieux fais 5 je gagne 3, je gagnerai. Je pense que je vais faire ça. En fait, je, peux, je vois pas comment je peux gagner. S'il fait juste une créa à droite, j'ai perdu. Est-ce qu'il va faire pas juste une créa à droite Une créa ici, j'ai perdu. Dans ce cas-là, il faudrait Spectrum à gauche. Ça me fait gagner. Peut-être on va juste Spectrum à gauche. Hein. Le, le je je vais faire ça mais en gros s'il fait Attends, on a gagné là, non On a gagne. Si je faisais un slot à droite, je prenais plus 3 au mid, alors que là j'ai pris plus 4 au mid. Oui, 8 points, encore. Bon, par contre, là, c'est un peu casse-tête. Hein. Même si le deck a l'air facile. Vous voyez, c'est ça demande un peu, entre guillemets, de... En fait, moi, je pars toujours du principe que l'adversaire est bon. Parce qu'à un moment, mes adversaires seront très bons. Et il ne faut pas se dire... Eh, mais si en fait, il ne faut pas considérer que l'adversaire va consi... considérer chez nous le play évident. Enfin, non, si. Non, c'est ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Non, ça va rien dire, mais... Euh là voilà, en gros j'ai fait Spectrum à gauche en considérant qu'il allait considérer mon non-slot à droite donc vous voyez je suis parti du principe qu'il allait qu'il avait lu on va dire mon, ma ligne de play évidente c'est clair et bref le snap t1 ça, ça peut exister hein, même. Un... en fait le snap qu'il faut éviter je pense c'est vraiment le snap T, euh, T5 quoi. Genre euh, je suis bien, je suis en train de gagner, je snap T5. Ça n'a pas de sens. Essayez d'analyser ça. Euh, les effets continus sont désactivés ici. Ah bah, on va plutôt. Avec l'armor. Huntman. Quelle horreur. Mais ça détruit mes cœurs à chaque fois. On n'est pas bien là. Hein. à chaque fois, on prend ce casard là. Après, avec y avait que ça. On... Angela. Bon. Oh là, là. C'est dur hein. C'est dur, mamie. Hein. faire ça. Ah, tout est à 5. C'est horrible. je fais faire. Ouais, Spectrum à gauche. Taptain. À droite, j'essaye de gagner. un ouais. comme ça. Ok. Adagio Adagio ok. On a beaucoup de points au mid, mais. On slot. le Marvel On slot. Ah, c'est Sycos, hein. C'est vraiment sick franchement, <rire> ça c'est vraiment chiant. Blue Marvel Spectrum. J'ai peur qu'il aille à.. Après je peux faire juste un slot à droite. Et au pire Spectrum à la fin à gauche. Un peu comme une arnaque quoi. ça, ça dépend où il va en fait. Il va à droite. Mais il est pas bloqué. Et là, Il est Blue Marvel. Donc en gros, il a gagné à droite. À moins qu'on essaye de challenge à droite, mais... Je pense qu'il peut enlever Night Roller à droite, mettre un slot, mais ça sert à rien, c'est sur, euh, surpuissant. En fait, j'ai envie de faire mon play Spectrum à gauche. Mais en fait, s'il fait juste lui, je mets aussi à gauche, il a gagné. Vous voyez Donc là, le play, c'est pas essayer de gagner à droite. Ah, c'est dur de gagner à droite, là. Le Blue Marvel, machin. ça fait 7 9, 10 ça fait 7 7 et 3, 10 11, 12 13, 14, 15 16, 17 7, 8, 9, 10 13 7 j'ai perdu celle là j'ai compté 17 en mettant euh, Blue Marvel à droite. J'ai compté 17. Ah, GG. Je suis Iron Man. Ah, quoi que je dis GG, mais Iron Man, non Ah non, GG. Iron Man, ok. Euh... Je De rép... Night... ah ouais, ça... toute façon, dans tous les cas, il y a dans mon play, il y avait Nightcrawler à droite. Donc je perdais, quoi qu'il arrive. Euh... Bon, l'Iron Man, c'est dur à contrer. Je sais pas de temps jouer avec ça. Et en gros, pour contrer son Iron Man, il fallait quoi Fallait juste Nightcrawler à gauche, Blue Marvel à droite, Et on n'avait pas assez. Nightcrawler, ouais, Nightcrawler à droite, à... ça faisait, euh... ouais, c'était pas assez. Hein. Non, donc, je pense qu'on était drawing dead pour le coup. C'est rare. des rares spots où on est drawing dead. Après on avait pas mal de retard, vous voyez, on a fait, une... on a... il nous a cassé notre curve. On est un deck agro. Hein. Ah, c'est relou avec ça. <rire> squirrel, c'est relou. Ouais, ça fait toujours une carte. Hein. Ça évite d'investir là-dessus. Hein. C'est bon. Attends, je pas cliqué. C'est bad. Bon, en tout cas, on a 5-6. Oh, Cook Silver, c'est rare. ça. Ah. Bon, on peut faire ça. Faire ça, bon, faudrait armor quand même pour protéger nos trucs. Bah, la carte elle va se déplacer. Donc là, on est T3, pioche un T1, et on a Angela. Bon, après, il faut avoir la place. Hein. Parce que là, il nous reste que 3 places. C'est vrai, hein. il nous reste que 3 places. Angela c'est strong quand même Angela c'est strong Monsieur Fantastique Mais Monsieur Fantastique il est moins fort que moi Donc je gagne à gauche Après il va se déplacer vois, Vous allez me dire Là je joue rien Ah ouais mais je vais déplacer Bah c'est pas très grave J'en déplace deux Ah non non Ah c'est chiant en vrai Ah non mais je pourrais mettre Nightcrawler à gauche Déplace 2. Attendez, si je fais Iceman ici. Déplace 1. Bon. Je ne vais, vais pas au fond du calcul parce que ça peut être chiant pour YouTube. Mais... Ouais bon j'avais raison, il fallait jouer Iceman. Je me suis dit faut le jouer mais. Le problème c'est que ça proc pas sur Angela. Ouais fallait jouer Iceman à droite. Bon my bad, my bad. vraiment perdu sur ce, sur ce. sur ce spot. Ah si. Ah ouais, si. Ici, ici, ici. Ouais, ouais. Euh, si on fait cap si on fait un slot. On a des boosts ici, mais c'est pas ouf. Non, on va, là, on va concede, parce que même si presque il fait rien, il gagne. Enfin, il va pas rien faire, mais juste Chavez nous fait perdre, donc ça a pas de sens de rester. Mais ouais, j'aurais dû jouer Iceman. parce qu'en fait, vu que ça décalait, j'avais un slot dispo. Et euh, ouais, bon, je pense que je perdais quand même. Hein. Que je, je gagnais euh, 4 de stats à droite J'étais à 9 Après je pouvais challenge hein. Il y avait de 9 à 20 9 à 20 je peux y arriver C'est un peu complexe Mais il y avait moyen euh, Ok Bon On a Khazar on slot, Donc ça c'est cool L'avantage c'est que même si Khazar se fait euh, augmenter d'un coup On pourra jouer lunslot derrière On pourra 5-6 quand même ah, Ça c'est vraiment cool faut pas qu'il y ait un mauvais lieu. Mais j'avoue, quand il y a des lieux qui bloquent comme ça, c'est un peu chiant pour notre deck. Bah, typiquement ça. Ouais. Après on peut mettre les grosses. Bah en vrai lui il bloque pas tant. Parce qu'on peut faire 4, 5, 6 euh, au mid. Oh waouh. Wow. C'est pas si mal en vrai. C'est ça. Ou l'inverse. Ah, peut-être l'inverse en vrai c'est pareil. Sign tout ça. Comme ça si j'ai un T1, si je pioche pas un parce que je veux pas En fait sur T5 je veux pas forcément piocher un le Blue Marvel C'est le Monger Ah c'est un peu des créas quand même hein. Bon je lui aussi hein. Mais vous voyez l'armor là Ça me permet de gagner la ligne hein. Intéressant donc là on va full milieu. Adversaire a utilisé le milieu. Oui il snap. On a la belle curve là. Et vous voyez sans armor on avait perdu. Genre Killmonger ça plie votre de deck. Si vous prenez un Killmonger vous avez 0%. Là en vrai euh, franchement il a Killmonger, il a rasé mon board. Je pense que je suis pas si mal. On verra hein, mais je pense que je suis vraiment pas si mal. Yes, donc là il y a finote. je ne suis même pas sûr qu'Infinaut gagne On a Onslaught, hein, quoi que On a gagné à droite Bon il y a souvent Infinite. mais en vrai si je fais un slot au mid est-ce que je gagne Parce qu'en vrai il peut faire Nightcrawler à gauche Pour gagner la gauche donc Là l'idée c'est que je fais un slot. J'ai 9 un slot. Ouais, là, il concede ici hein, parce qu'en vrai je pense que j'aurais juste mis un truc Spectrum à gauche vous voyez le gars il a Killmonger, je joue Zoo et il perd. C'est beau hein L'armor c'est incroyable, j'ai gagné tellement de matchs. Et pareil quand vous révélez armor c'est vous qui avez l'initiative et que l'adversaire il fait Bucky Barnes Carnage et ça fait rien. Ah <rire> mon sang le sel chez lui quoi. Donc l'initiative évidemment c'est le... Et qui a le contour qui est euh, argenté. C'est le joueur qui a l'initiative. Initiative ça veut dire qu'on va révéler un peu avant l'adversaire. Bon ça c'est horrible comme quête hein. Comme lieu Ça a du sens en vrai pour les killmongers Pour plein de triggers Les cartes qui ont des Les enchantresses Les cartes qui ont des... des reveals En fait Nova En vrai armor sur Nova par exemple Ça le défonce Si j'ai armor là je vais sûrement gagner Il va Bucky Barnes Et il sera rec Il va peut-être même concede Angel. En tout cas, il peut concede. Il pourra pas détruire sa Nova. Après, il a pas perdu non plus, mais... Hey on va quand même essayer de gagner au mid. Hein, donc, on va jouer notre captain. Adagio <rire> Je sais pas ce qu'il dit. Qu dit, ce gars. On dirait qu'il dit Adagio. On dirait un restaurant italien, quoi. <rire> Le gars, en fait, c'est un... Il est patron d'un resto italien. Il fait sa pub, ce gars-là. Sérieux. Man Hey, man Man Man man man, euh, à Dead Joe, hein On okay. aime ça, pas de sens de faire ça. Faire ça. Ah non. Ça, ça. Ah, le problème c'est qu'on peut pas curver Blue Marvel on slot. Mais bon, on peut piocher Kazar. Key hein. balance. Bon a priori il a gagné à gauche. On va le laisser. Hein. Je veux pas d'ennui. Hein. <rire> Je veux pas d'ennui avec la police moi. On a un tour vide, donc on peut, on peut quand même perdre ici. Je ne veux pas concede, mais je pense que j'ai sûrement perdu. J'ai un tour vide. À ce niveau-là, en plus. En général, c'est vraiment à 90, 95% lose. Je vais quand même réfléchir parce que je peux se tromper de. Voilà En vrai, je gagne au mid. il ah, y a, a peut-être des spots quand même ah, c'est dur hein, là, d'avoir une main comme ça et d'avoir qu'un seul slot. Ah le Khazar qui, qui, qui troll. Si j'avais Khazar on slot je gagnais. Euh, je vais quand même thinking. Je vais quand même thinking. Spectrum ça boost armor, captain et tout. pas BZF. Hein. ou un ouh, non. spectrum à gauche le Snidecrawler. crawler ça fait 3 4 5 ça fait 10 il gagne a même pas à gauche là en vrai on même s'il fait une chavez il a gagné je crois on va on va parce que là il y a quand même 6 points d'écart et ça sert à rien de prendre le spot parce que encore une fois hein, je... mon curseur c'est la chavez en fait là je perds que 2 j'ai pas de bêtises hein. ouais. En fait mon curseur c'est vraiment la Chavez. Et... Mais en même temps vous voyez, alors... Euh, c'est pas parce qu'il faut aller au bout des games que vous allez 100% aller au bout des games. Et parfois ça va être intéressant aussi de savoir faire un bon snap. Parce que c'est aussi apprendre la culture du snap, apprendre euh, les mécaniques du snap et le bon timing. Et ça, plus tard, à un moment, quand vous allez être top niveau, bah, va falloir vraiment, euh, si votre bon rate n'est pas incroyable, bah, va falloir rattraper ce winrate grâce à des bons snaps. Donc là, c'est typiquement un bon snap, parce que je pense que j'ai pratiquement tout le temps perdu. Ok. Et... Oh, je passe le tour. Et j'ai économisé 6 points. Donc là, c'est quand même un bon snap. Parfois, c'est pas mal aussi de faire un bon snap. Oh, pas mal ça. On va faire Angela, Antman. Oh, C'est pas si mal pour moi ça Olympia J'ai 4-5-6 J'adore la musique moi, Du jeu Après bon j'écoute celle de Hearthstone depuis 8 ans et demi Je me suis jamais lassé donc <rire> Je dois avoir des problèmes psychologiques je pense Adagio. Attendez Oh nice la curve pas bah, à gauche. Considérant qu'on a gagné au centre. T4, T5, T6. Quand pas à Daggio. Sorry hein, les bros. <rire> Peut-être faut faire un slot ici. Ok on peut faire au prochain tour. Hein. Bonne euh, slot Jamais s'il casse le terrain euh, euh il casse quel terrain Pas ah, celui là En vrai on a Blue Marvel Squirrel Girl Qui fait qu'à droite on est vraiment pas mal On aura beaucoup de points hein. Notre petit écureuil il sera euh, Il aura plus 4 plus 4 hein. Il sera 5 hein. Avec double Khazar Double Blue Marvel ouais, Bon à droite on a perdu Je pense qu'on a gagné la game Spectrum ou... Ouais, Spectrum, c'est strong. On peut même faire ça. En vrai, est-ce qu'on a vraiment perdu, à droite on va là et on fait ça. On gagner, en fait. Oh, là, on le massacre. Hein. Adagio Pardon. <rire> c'est énervant. Là, je vais peut-être va peut peut récupérer 8 points. Parce qu'il a snap euh, parce que j'ai snap T2. Et, et que finalement lui il a peut-être snap ou je sais pas, mais je ne sais même pas ce qu'il a fait. Je crois qu'il a snap aussi. Mais vous voyez si j'avais snap à ce moment-là. En fait le problème c'est que si j'ai Blue Marvel on slot et que je dis Oh j'ai la combo T4 je snap ou T5 je plutôt T5 je snap bah le gars à un moment il se dit t'as pu je pars. Après il y a du snap technique, c'est-à-dire en mode bluff. C'est-à-dire vous faites T5, vous passez et vous snappez Enfin, vous vous, vous snappez et vous passez T5. Et l'adversaire se dit, oh putain, il y a une finote. Et si l'adversaire est dans un setup où il perd sur une finote, typiquement, vous avez gagné large une ligne. Et que sur les deux autres, il est petit-petit. Et qu'il sait qu'une finote fera gagner la ligne. Bah là, vous pouvez bluffer une finote. Ouais, 80. Ça va vite, hein, j'étais 77. Il y a 40 minutes. Autant j'ai fait des moins 8, hein. J'ai fait un moins 8. Sinon des petits moins 2, mais quand ça gagne, ça gagne beaucoup. Ou... Par contre, je veux pas forcément snap quand j'ai pas une curve. Quoi. Quand j'ai une main aussi horrible, euh... je vais attendre. Peut-être snap T2. À un moment, il faut pas non plus être totalement demeuré. On s'est insulté le jeu. Bon, je vais snapper. Des truc les trucs trucs... Bah Détruit <rire> tous les trucs à 7 trucs. Euh, Détruit toutes les cartes des joueurs perdant à cet emplacement. Les 4. Ah on s'en moque hein. Est-ce qu'on perdra Ah il y a des chances hein. ah, je m'en fous je vais aller au mid. Bucky Barnes. Bon il va pas perdre avec Bucky Barnes. Après je peux mettre Armor à gauche. <rire> armor, Armor, Armor fait gagner la game Un petit peu attendre, ou à moins qu'il fasse Bucky maintenant, à moins qu'il fasse Carnage maintenant. Ouais en vrai, j'ai l'initiative. Oula, fais quoi toi Là j'ai gagné je pense. En vrai hein. bourriner à gauche. Et après au centre, je suis pas foufou non. Après au centre j'ai un peu de points. Casar. Ou alors je fais juste. Je me dis juste à gauche, je suis bien. Donc je vais faire Khazar, Captain, Onslaught à droite. On va faire ça. On va essayer de gagner à droite. Franchement, j'ai beaucoup de points. Nova. Ok. Captain et Rock. Et Onslaught à droite. Je pense que ça nous fait gagner parce qu'en vrai il perd à gauche, il perd au mid. Il est bien ce deck, hein. franchement euh, j'ai vraiment tâtonné, j'ai testé plein plein plein plein de decks. C'est pour le moment le deck qui me plaît le mieux. Parce qu'en fait il y a moins de choses à... Ouais donc là on a gagné au mid. Grâce à Spectrum, juste Spectrum je pense. Et vous voyez, l'avantage de Spectrum, c'est que ça booste. Ouais. Et donc, oui, le truc, c'est que. Faut savoir. En fait, faut connaître ses, ses points forts et ses points faibles. Bon, mon point faible, c'est que je suis un peu foufou. Mon point fort. C'est que je suis extrêmement intelligent. <rire> non, mais mon point fort, c'est que je, je pense que j'ai une bonne analyse. Et j'arrive à. J'ai le raisonnement méta, quoi. Donc, j'ai le. Je, grâce au poker, à Magic et tout, je, je peux. J'essaye, en tout cas, et je. Je pense que je suis pas mauvais pour prévoir ce que peut faire l'adversaire et les combinaisons que peuvent, euh, que peuvent réaliser mes adversaires. Et donc, en fait, avec un deck qui finalement est assez straightforward, assez curvé, où il n'y a pas beaucoup de, de, de réflexion, enfin, il n'y a pas énormément de réflexion sur nos plays à nous, ça me permet de me focus... Je ne peux pas jouer après le quatrième tour, c'est pas mal Ça, ça peut être chiant par contre. Ça me permet de me focus sur... Oh, là, il est rect. Vamos Tu ne mourras pas, mon petit loulou. Euh, faut que je t'aille chez le coiffeur. Hein. Ok. Euh, bon, là, par contre, euh, c'est un peu psycho. Oh, je fais ça quand même. Mais... Et donc, oui Je sais pas de T3, par contre, je peux perdre cette game. <rire> euh, et donc, oui, comme ça, je peux me concentrer un peu plus. Parce qu'on a 30 secondes, hein. tu peux pas tout prendre en considération sur ce que fait l'adversaire. Sur les possibles plays de l'adversaire. Nice. Ah non, on était 4, je suis bête. Attends, c'est Khazar, Blue Marvel au mid Ou alors au mid, on dit qu'on gagne toujours. Et dans ce cas-là, on fait Khazar. Ah, de toute façon, on n'aura pas Onslaught ni Spectrum. Hein. À Khazar, Blue Marvel. Après, il va me voler des mauvaises cartes. Ouais. Nova. Bah, on gagne, hein, la Nova. Donc là on fait quoi Blue Marvel à gauche Il va nous voler ça On le sait On le mémorise Dommage hein, parce qu'on gagnait là, vous voyez bon. Après on peut quand même gagner peut-être avec plan des rêves, faut voir. Enchantress. Yeah, C'est un vilain homme lui. Bon, on a sûrement perdu là, non Faut voir, faut voir. En fait faut voir ce qu'il a en main. Mais... Bon nous on sait ce qu'on lui donne en tout cas. Euh, Killmonger. <rire> c'est rigolo. En vrai, qu'il c'est pas si mal, peut-être. Ah non, ça détruit mon truc à droite. Shang-Chi. Il a un truc oh, bizarre. Je au mid. Tu vas faire un truc au mid. Ah non, on peut pas jouer de carte après le quatrième tour, donc j'ai gagné à... ici. Il y avait Blue Marvel. Attendez, mais si je fais Hobgoblin, j'ai gagné. Ah non, il a Spectrum. Ça marche pas avec ça, ça marche pas avec ça. C'est quoi le plus gros, c'est Unslot si je fais ça j'ai gagné Pas sûr à moins qu'il fasse Blue Marvel Non bah non Attends mais... Ah non il a Captain America plus machin Donc il peut me rect à gauche Je pense qu'il va Captain America plus machin plus la 1-1. Ah il va faire ça c'est sûr. Ah là on va essayer vraiment de prendre l'adversaire pour un jambon. Hein. J'ai qu'un play viable. C'est le moins 8 qui me fait gagner à gauche. Et lui il va Captain america plus 1-1. En termes de points en plus c'est énorme. Et en fait ça bloque mon moins 8. Je peux pas rendre sa créa. ouais bon, en vrai, je gagne s'il fait pas ça. Mais là c'est pas comme s'il y avait une... Vous voyez là on prend pas de, de, de données, d'informations. De, parce qu'on sait ce qu'il a en main. Donc euh, on a juste à comprendre les plaies. Alors après peut-être que le gars il aurait pas fait ça. mais on... Partons du principe que l'adversaire est bon. Sinon on progressera pas. Si on part du principe qu'on joue que contre des pommes de terre. et J'avoue que la lanchant m'a bien réc... enfin, la rect. ça nous rect, hein, de toute façon. Mais bon. C'est l'avantage de ce jeu, c'est que c'est des games de 3 minutes et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Donc en fait, même si on se prend des counters, même si on a des counters avec notre deck, et chaque deck a des counters, bah en fait, si on fait du volume, alors faut pas que le deck qui nous counter soit présent à 80%, mais... Je suis Iron Man. Il est Iron Man, en hein, théorie. Eh Ok. On va Ant-Man et Bonnie à droite. Ah C'est chiant, l'Iron-Man, il peut gagner facilement la ligne. Après, il faut quand même qu'il mette des trucs. Hein. Oh, c'est pas mal ça pour moi. Ça et ça. Ça j'ai beaucoup de points. On va a priori abandonner au mid, mais ça m'embête un peu. Ah, Quoique, il chope. Hop, chope, chope, Ça va être compliqué hein. J'ai peur que Strong Guy. L'homme strong. Ouais. Donc là j'ai quand même la curve avec Kaza. Ouais, je suis quand même pas si mal. Hein. J'ai Kazar Onslot. Hein. Le problème c'est que là vraiment Iron Man il est relou. Et est-ce qu'il arrivera à gagner au mid Il prend ça un moins 3. Et nous, toutes nos créas, elles vont avoir plus 4, plus 4. Hein. Ah, elles ont pas énormément de points. Et sachant qu'à gauche, on peut aussi gagner. Hein. Genre là, à gauche, on va faire des points avec ons slot. Hein. Il va à droite. Ah Par contre là il a fait une grosse erreur. Il a perdu je pense en allant à droite. Enfin quoi que. Ah, pas forcément. Ah, parce qu'après il améliore bien Bishop. Ah Il y a Nightcrawler. Mais il peut pas aller au mid Nightcrawler. Bon je vais au bout là je pense. Faut voir. C'est bizarre qu'il soit... qu ait pas fait ce play là. Au milieu en fait. Ah, je vais au bout là Là en vrai je vais au bout Parce que c'est une euh, Comment dire Là c'est une, une donnée Qui est intéressante Enfin c'est un, un setup On va dire Une situation Qui est intéressante à, à comprendre Bon en vrai Elle est rare celle-là hein. Je l'ai jamais vraiment vu Avec Bishop Iron Man Avec le Strong Guy Qui est une carte Qu'on voit assez peu Mais toutes les cartes Sont de même puissance hein, Dans ce jeu Peut-être à part Angela Qui est au-dessus je pense Et je trouve que Blue Marvel est un petit peu Au-dessus aussi Qui peut être joué Dans plein plein de decks Ouais, moi en vrai j'aurais vraiment fait Angela, parce qu'Angela elle est énorme, il aurait pu faire Angela, Nightcrawler, Wondoo au mid, t'a enlevé Nightcrawler à un moment, et vraiment bourriner au mid en se disant bah à droite j'ai perdu de toute façon, en fait je pense qu'il a voulu gagner à droite mais c'était bizarre, après je pense qu'il gagne quand même, parce qu'il a dû compter pour une slot. mais bon, encore une fois on va au bout là, on va perdre les 8 mais, <rire> on va voir, on va voir. Lazard. ah Il prend son moins 3. Hein. Et Blade. Donc euh, il perd. Hein. Non. Ah, il perd. Hein. Ah, il a mal compté là pour le coup. Là il a mal compté. Vous voyez je pense que s'il faisait franchement une Angela au mid. Il y avait peut-être moyen. Peut-être. Et sûrement d'ailleurs. Bon, Je fais une petite dernière. Mais vous voyez le, petit, le plus 8 là. Bon petite der. La der des der. J'aime trop ce deck. <rire> Je pourrais y jouer 24 heures d'affilée. Ah le raft c'est super pour nous. Parce qu'on a tellement de petits T1. Que, en plus avec ça qui va le bloquer. Ah le raft c'est top. Normalement on a gagné avec le raft. Je pourrais d'ailleurs en voyant Iceman. Après il peut, il peut jouer aggro aussi. Nightfaller. Par contre j'ai pas une curve là. Ça m'embête un peu. On a le Nightcrawler qui peut aller au... Bon après lui aussi. Il peut aller au milieu. Mais le Sanctum peut être... Bah, le Sanctum c'est toujours chiant de toute façon. Cette carte ne peut être jouée. Ça bloque plein de decks. En vrai il a rarement en 2 tours trois créas. Mais moi j'ai une, probab... une bonne probabilité d'avoir un truc jouable ici. Au prochain tour. Au pire on aura la carte tous les deux. J'avoue que si on a la carte tous les deux c'est pas dingue mais... et En fait mes petits T1 vont être meilleurs que les siens parce que bah il y aura euh, Blue Marvel One Slot donc ça c'est cool aussi hein. quand là, on essaye de se battre avec des petites créas nous on va forcément gagner la ligne donc ça c'est quand même un prend renfort et puis lui il a quand même 7 de beatdown euh, lui il a quand même 3 plus x j'en ai coulé ah c'est moi qui ai pas cliqué pardon sorry ah a voilà. moyen de me faire euh, de me faire escroquer là ah non pas avec la l'adro normalement et sinon on aurait eu ça voilà bon, par contre on l'a tous les deux j'imagine Merci à l'Olympia. <rire> Merci à toi. Bon, alors, logiquement si joue Angela, il doit jouer une curve basse quand même ou pas mal de T1, T2. Ah non. Vous voyez, on a gagné. On a le gala. Ouh Galactus, c'est rigolo. C'est Si votre... c'est votre seule carte ici, détruit les autres emplacements. On a vraiment envie de détruire les autres emplacements. Ça détruit les cartes hein, aussi. Hein. En vrai, je crois qu'on va pas le jouer le gala. C'est votre, seul, votre seule carte ici. Après, on n'est pas obligé de le jouer en mode seule carte ici. Ou alors, on détruit les emplacements. Et donc, les créatures ici. Donc, en fait, on fait... Ah non, mais on va détruire tout. Attendez. Si on fait... <rire> ah ben, ouais, on détruit... On... On... En fait, ça... ça brise les emplacements. Est-ce que ça a du sens Je crois qu'on va Gala into Kazar To Blue Marvel Unslot je sais pas si ça fait gagner, mais c'est drôle. Ah c'est vraiment là je l'ai fait pour vous. Hein. Quoi ah il faut pas du tout parce que c'est au moment où c'est révélé. Et en fait il y a quand même une autre carte. Bah écoutez je suis désolé sincèrement en plus. Bah écoutez je suis désolé. Je pensais en vrai l'animation est cool. Ah merde je suis vraiment désolé. L'animation c'est genre il euh, y a vraiment l'écran il devient ça devient une planète et t'as Galactus qui écrase les planètes, enfin c'est un truc de fada. Mais ouais vraiment sorry. On a quand même gagné mais en fait on gagnait dans tous les cas je pense. Bah, à part si joue Enchantress, mais Enchantress ça casse, ça casse ça, c'est bizarre. Mais ouais désolé sorry hein. euh, Je pens... pensais que ça allait marcher que. Après juste Galactus seul c'était un peu risqué. Donc c'est pour ça que... Mais je pense que si j'avais pu jouer au mid, j'aurais mis peut-être Kazar au mid, Galactus, enfin je sais pas. Ouais non, ça n'avait pas de sens en vrai. Ouais c'est vraiment. Ah trop dommage Ah vous le verrez en vrai, Gala. Galactus. On gagne à droite et on gagne au mid. On prend les 4 points et on va finir sur ces 4 points. Je fais vraiment des games longues sur, euh, sur ce jeu. Et vous voyez, ce setup là, je peux pas l'utiliser le setup de stream là, je parle enfin de, de vidéo pardon. Je peux pas l'utiliser pour présenter les decks, vous voyez, parce que si je fais euh, collection, vous voyez, on voit pas les decks, c'est un peu bizarre. Donc en fait, je suis obligé d'aller sur l'autre setup. Hop là, pour voir les decks. Bref, euh, j'espère que ça vous a plu en tout cas, que ça va vous aider à progresser. Euh, je vais vraiment essayer de faire euh, Une vidéo, peut-être pas une vidéo par jour Mais au moins 4 à 5 vidéos par semaine Sur euh, Marvel Snap Merci à tous, évidemment les vidéos Hearthstone Et Battlegrounds continuent Bisous bisous et à bientôt, et ciao tout le monde